Besoin d'un cadeau de Noël de dernière minute Et eh bien pourquoi ne pas offrir un abonnement à notre site d'éducation populaire Osons comprendre. Si vous avez un ado, un jeune adulte curieux, ou autour de vous des gens qui cherchent à comprendre, à aller au fond des choses, qui aiment découvrir de nouvelles idées, et eh bien notre site, c'est peut-être le cadeau que vous cherchiez. Depuis trois ans, on a créé plus de 80 vidéos avec un même objectif, mieux comprendre le monde. Pourquoi l'hôpital est en crise C'est quoi l'état de l'école en France Les voitures électriques Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que la sobriété énergétique peut nous sauver Quelles sont les causes de la dette publique, de l'inflation, du chômage Depuis trois ans, on traite des sujets hyper importants pour notre vie de tous les jours et pour notre avenir. Et vous pouvez découvrir tout ça maintenant. Notre but avec Osons Comprendre, c'est de proposer des vidéos claires et sourcées pour se donner à tous les moyens de vraiment comprendre les problèmes qu'on a à résoudre et choisir les meilleures solutions. Si on se contente du flux de l'info qui chasse l'info qui chasse l'info dans les médias ou des avis de tel ou tel courant politique biaisé et ben c'est quasiment impossible de prendre le recul nécessaire pour se repérer. C'est quasiment impossible de se former la compréhension du monde actuel dont on a tellement besoin pour avancer. Sur Osant Comprendre, vous trouverez les infos essentielles sans perdre de temps et au passage vous nourrirez votre esprit critique et votre curiosité. Et pour ne rien gâcher, un abonnement à Ozon Comprendre, c'est un cadeau original, écolo, zéro déchet qui bousille pas la planète et peut-être même avec nos vidéos sur le climat ou l'énergie, peut contribuer à la protéger. Je vous dis à très vite sur Ozon Comprendre, sur Ozon Causer ou les deux et je vous souhaite surtout d'excellentes fêtes.